Salut tout le monde, on se retrouve pour une découverte, un jeu que j'avais dans le collimateur depuis un petit moment, qui avait l'air très sympa mais qui était toujours en orni. Par contre il ne l'est plus, donc c'est pour ça que je vous mets la découverte, c'est No Place Like Home. Il est sorti le 17 mars 2022, il est disponible sur Steam à 16,79€ hors promo, mais au jour où je tourne la vidéo, on est le 25 janvier 2023, il y a les promos et il est à 8,39€, soit moitié du prix de base. Le jeu est en français, clavier-souris, et vous pouvez rebind les touches. Par contre, il n'est pas jouable à la manette. Il est développé par Chicken Losher, édité par Awaken Realms. Non-Place Lycom like est une simulation de ferme RPG. Il est plaisant, relaxant, et on incarnera dans ce jeu Hélène Terre-Neuve. Pour la petite histoire, après avoir réduit la Terre à l'état de décharge géante, l'humanité est partie vivre sur Mars et seules quelques personnes sont restées sur place, dont votre grand-père. Vous décidez d'aller le voir sur Terre, mais celui-ci a disparu et sa ferme est complètement détruite. Sous forme de quête, euh, nous allons devoir ben, sauver l'environnement aider des personnes qui sont restées sur place retrouver notre grand père aider des animaux et bien d'autres choses c'est vraiment un jeu très complet un jeu indé que je vous conseille par son côté relaxant il est truffé d'humour un bon jeu qui va très bien après une dure journée de boulot ou tout simplement quand on a envie de jouer à un jeu sympathique sans se prendre la tête donc je vous laisse avec le trailer n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez en tout cas moi je vous le dis j'adore n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne le petit pouce en l'air, la cloche, et je vous fais plein de bibi plein de zouzou, et on se retrouve très vite. Bye bye! Get messier times. A simple goodbye can turn into the journey of your life. Especially when there's no one to say your farewell to. Everything is in your hands now. You're going to have to knuckle down to find your own way. Don't throw away your dreams. Recycle them into new ones instead. At the end of the day, there's no place like home until you make it into one.